de maison 3 dimensions comment faire étape 7 les 6 premières étapes concernent la prise en main de SketchUp logiciel 3D gratuit la réalisation du vide sanitaire et de sa dalle l'élévation des murs la création des ouvertures et la mise en place des menuiseries la réalisation des cloisons intérieures et leurs menuiserie, et la réalisation de la toiture dans cette 7 étape je vais donc démontrer comment réunir tous ces modèles pour enfin réaliser cette construction. Ensuite, j'appliquerai des textures pour un rendu le plus réaliste possible de cette maison. Je prends donc le modèle Maison 3D 2, qui concerne la création du vide sanitaire et de sa dalle. J'importe le modèle Maison 3D 5. Pour cela, je clique sur l'onglet « Fichier. Ensuite, sur « Importer ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, si les fichiers SketchUp ne figurent pas, je vais cliquer dans la liste des fichiers pris en charge dans l'onglet en bas à droite. Et je clique sur « Fichier Sketchup SKP ». Là, dans cette nouvelle fenêtre, je clique sur le fichier qui m'intéresse. Ici, le fichier « Maison 3D 5 ». Ensuite, je clique en bas sur « Importer ». Et le modèle « Maison 3D 5 » est importé instantanément. Avec l'outil Déplacer, je l'accroche par le coin inférieur gauche... Et je l'amène au contact du coin supérieur gauche du modèle Maison 3D 2. Je répète la même opération avec le modèle Maison 3D 6 concernant les toitures. Et j'ai maintenant ma construction complète. Je vais maintenant appliquer des textures pour plus de réalisme. Sur SketchUp, le rendu est limité dans une utilisation basique par rapport à d'autres logiciels. Mais on peut quand même en travaillant un peu arriver à un résultat très convenable. Je commence par les enduits de façade. Avant tout, pour pouvoir travailler sur l'ensemble des modèles qui constituent cette construction, je dois éclater les groupes. Pour cela, je prends l'outil « Sélectionner ». Ensuite, je sélectionne toute la construction. Lorsque je lâche le bouton gauche de la souris, les groupes apparaissent en bleu. Je place le curseur dans le modèle, je clique sur le bouton droit de la souris et dans la liste, je clique sur « Éclater ». Ceci fait, je peux maintenant travailler indépendamment sur chaque face des modèles. Pour commencer, j'efface toutes les lignes de séparation concernant les modèles 5 et 6. Sur SketchUp, nous avons un outil intitulé « Colorier ». Nous allons voir qu'il propose une multitude de possibilités de texturer un modèle. Je clique donc sur colorier. Une large palette de couleurs apparaît. Je choisis et clique sur cette couleur pour les façades. Je clique maintenant avec cet outil sur chacune des façades pour les colorier. Ceci fait, je vais maintenant appliquer une texture représentant des tuiles. Lorsqu'on prend l'outil colorier, on fait apparaître la palette de couleurs. Mais en cliquant sur cet index, on accède à toute une série de propositions de textures diverses. Ce qui m'intéresse maintenant, ce sont les textures de couverture. Je clique donc sur couverture et j'accède à une palette proposant quelques textures de couverture. Selon la région où se trouve la construction, on peut choisir des ardoises et appliquer la texture en cliquant sur la face concernée, ou bien des lozes. Pour ce modèle, ce sont les tuiles qui m'intéressent. Cependant, je trouve que les tuiles sont trop petites et donc trop nombreuses. Pour y remédier, je clique sur l'onglet « Édition ». Dans cette fenêtre, j'ai deux indicateurs de proportion de l'image, la largeur et la hauteur. Je change simplement la largeur, la hauteur va s'indexer automatiquement. J'ai en largeur 76,20 cm, j'indique maintenant 106,20 cm et je tape « Entrée ». Les tuiles ont changé de grandeur et elles sont moins nombreuses. Maintenant, la couleur ne me convient pas. J'ai juste en-dessus les index de proportion des curseurs qui gèrent les trois paramètres des couleurs de l'image. T pour la teinte, S pour la saturation et L pour la luminosité. Je change la luminosité. J'ai 34 en luminosité et 56 en saturation. Je mets 48 en saturation et 46 en luminosité. Et la couleur des tuiles correspond beaucoup mieux à mes attentes. J'applique ensuite cette texture aux autres pans de la toiture. Pour plus de réalisme, je donne un peu de volume aux pans de toiture. Pour cela, je prends l'outil Pousser tirer. Je le présente sur un pan de toiture. J'appuie sur la touche Contrôle du clavier. Un petit symbole plus apparaît, il signifie que je vais créer une élévation et donner de l'épaisseur à la texture. Je clique et tire vers le haut, je tape 5 sur le clavier numérique et je donne ainsi 5 cm d'épaisseur à la texture. Je fais de même sur l'autre versant. Ensuite, je reprends l'outil pousser-tirer sans appuyer sur la touche contrôle. Et j'étire de 5 cm tous les côtés de ces deux pans de toiture excepté le fêtage. Cela crée un petit débordement de toiture qui donne plus de réalisme. J'effectue les mêmes opérations sur la deuxième partie de toiture. Et le résultat me paraît satisfaisant. J'ai maintenant terminé cette septième étape. J'enregistre ce modèle sur mon bureau. Je l'intitule « Réalisation de la maison 1 ». Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog « bâtirsa maison.net ». Abonnez-vous pour être informé des futures publications.